Est-ce que vous m'entendez? Oui, bon, alors, en effet, j'espère que je vais remonter un peu le moral parce qu'il y a peut être des, des raisons d'espérer. De, euh, avec euh, avec Nvidia et on va voir pourquoi. Alors, euh, je me présente, je suis en charge de la relation euh, Red Hat au sein d'Nvidia pour l'Europe. Euh, J'expliquerai à la fin de ma présentation aussi pourquoi euh, il y a cette synergie, ce partenariat entre Red Hat et Nvidia. Mais euh, tout d'abord, euh, une euh, rapide présentation d'NVIDIA. On est méconnu. Euh, je ne sais pas qui dans la salle savait qu'on était euh, un petit peu à la, la raison du, de la renaissance de l'IA, si vous leviez la main pour me dire. Mais honnêtement, hein. <rire> voilà. Donc, en fait, euh, on est quand même à la raison de la renaissance de l'IA depuis 2012. Euh, Aujourd'hui, en fait, euh, NVIDIA en... Nvidia a été fondée en 1993 par Jensen Wang, qui est toujours à la tête de l'entreprise. Euh, en 2018, on était 13 000 employés. En 2020, on était 20 000 employés. Aujourd'hui, on est 25 000 employés. Euh, tout ça pour dire qu'il y a une raison à la croissance de cette entreprise. Euh, C'est parce qu'on amène des solutions qui sont réellement demandées par les marchés et apportent l'innovation. Aujourd'hui, euh, 3 millions de, de développeurs utilisent nos solutions. Euh, on est présent chez des dizaines de milliers de, de, de clients et de très grandes entreprises, à peu près toutes les grandes entreprises. Euh, et notamment, en mentionnant, on a parlé des, des cloud providers, tous les hyperscalers utilisent très largement, massivement nos technologies depuis euh, maintenant presque 10 ans. On a aussi 10 000 startups qui euh, constamment développe des applications euh, innovantes, et euh, je dirais que de même que les, les architectures x86 ont succédé au mainframe, et à cette époque ont donné naissance à un nouveau type d'application et une variété d'applications euh, en masse, euh, rappelez-vous dans les années 2000, même avant, dans les années 90, ces, ces nouvelles applications. Euh, Aujourd'hui, le calcul accéléré, l'IA et l'intelligence artificielle sont en train de donner naissance à une nouvelle génération d'applications. On va y venir juste après. Et euh, à noter aussi que la stratégie d'NVIDIA est loin d'être focalisée sur le matériel, c'est tout l'opposé. Euh, Jensen Wang est très focalisé sur le développement applicatif, sur le fait d'avoir une plateforme applicative qui va justement servir ses développeurs et ses start-up. Notamment, je ne sais pas, qui connaît CUDA bon Un petit peu plus, mais donc CUDA, c'est la plateforme qui existe depuis, ben, depuis 20 ans, euh, qui n'a cessé d'évoluer, mais qui est toujours restée euh, la même pour l'ensemble des cartes NVIDIA et qui est la base de, de, du développement calcul accéléré. Alors NVIDIA, au départ aussi, c'était le graphisme. La GPU, c'est Graphics Processing Unit. Euh, donc depuis qu'on a inventé la, la GPU en 93 on a commencé par le graphisme, 30 ans d'expérience. Euh, et la, tout, la toute dernière innovation dans le graphisme, c'était il y a 3 ans avec RTX, le real-time ray tracing. C'est quoi C'est en fait le calcul des rayons lumineux en temps réel qui vont euh, reconstituer une image. Donc en fait, euh, quand on simule une image, vous ne pouvez pas faire la distinction d'une photo réaliste parce qu'en fait on a recalculé tous les rayons. Mais habituellement ça demandait des jours de calcul et ça demandait aussi des, des data centers, par exemple Hollywood, enfin tous les, tous les euh, fabricants de, de, de, de films utilisaient le ray tracing, mais en offline. Aujourd'hui, ils le font en temps réel. Et euh, donc le graphisme aujourd'hui est aussi utile pour les architectes, les designers, les fabricants. Euh, les équipementiers, les fabricants automobiles, euh, aériens. Euh, et c'est aussi utile pour la, la visualisation scientifique. Euh, aujourd'hui, euh, l'objectif de ma présentation, c'est de montrer qu'NVIDIA, on est à la source d'innovations qui vont aider la planète. Et la visualisation scientifique est très importante, je vais le montrer dans les, dans les slides suivantes. Euh, et aujourd'hui, NVIDIA, c'est l'entreprise de l'IA parce qu'une euh, fois que la GPU est apparue en 1993, on a commencé à se rendre compte que la GPU était utilisable aussi pour des calculs scientifiques, pour des algorithmes euh, traditionnels. Euh, et On parlait alors de GP-GPU, General Purpose Graphics Processing Unit. En fait, on n'utilisait plus la GPU pour faire du graphisme, mais pour faire des calculs euh, parallèles qui vont très bien à tout un tas de calculs scientifiques. Et il y a beaucoup de calculs scientifiques qui s'appuient sur des matrices, euh, d'ailleurs les transposées de matrices, etc. Et donc, la GPU a commencé à faire son, effort, son essor dans la science, mais en 2012, ça a été le point d'inflexion parce qu'en 2012, il y a un, un chercheur de Stanford qui a décidé, qui a eu la petite idée de se dire « Tiens, je vais, je vais participer cette année au concours, c'était le, le concours annuel de, du Computing Vision par machine. Donc, en fait, on demande à des ingénieurs, des chercheurs de programmer des machines pour être capable de reconnaître des images. » C'est un concours qui a lieu annuellement. Et là, cette fois-ci, en 2012, ce chercheur s'est dit, euh, c'était Alex Krivczewski, il s'est dit, tiens, bah, je vais utiliser du deep learning et je vais le faire tourner sur une GPU. Eh bien, ça a été le, le changement. Parce qu'il euh, a gagné haut la main ce concours et de loin, le taux de reconnaissance était bien supérieur à, à tous les autres. L'année suivante, tout le monde a utilisé cette technologie. Et aujourd'hui, euh, ce qui permet d'envisager qu'un véhicule autonome sache reconnaître la route, les sig la signalétique, les piétons, les autres véhicules environnement, environnants, c'est tout basé sur du deep learning et de la reconnaissance visuelle euh, deep learning avec euh, des taux de reconnaissance supérieurs à l'homme mais je parle de la, du véhicule autonome, mais je pourrais parler de la radiologie aussi, la reconnaissance, euh, la détection d'un cancer euh, sur une radio. Euh, euh, la machine le détectera avant l'homme. Et en gros, NVIDIA aujourd'hui apporte la puissance de calcul qui va permettre les nouveaux grands projets scientifiques. J'en montre quelques-uns là, mais un exemple, la NASA est en train de faire des simulations pour euh, l'atterrissage d'une d'une navette sur Mars, mais cette fois-ci avec des humains. Euh, eh bien, il faut simuler cet atterrissage. Enfin, vous avez deux solutions soit vous envoyez la navette et puis vous attendez de voir ce qui se passe. Enfin, vous espérez que vos calculs sont bons. Euh, soit vous simulez à l'avance et vous allez faire plusieurs essais. Cette simulation, en fait, aujourd'hui, elle est rendue possible euh, par des calculs accélérés avec Nvidia. Alors, en fait, il faut savoir, je crois qu'il faut qu'on, il faut arriver à décélérer. Euh, au bout d'un voyage de 10 mois, il faut décélérer une navette qui, qui va à 19 000 km heure euh, à zéro en l'espace de six minutes. C'est quand même relativement challenging avec les problématiques atmosphériques, etc. etc. Eh bien, ça demanderait, euh, ça demande des, des, des jours de calcul. Mais aujourd'hui, avec Nvidia, on réduit ça à, à des heures, voire des minutes. Un autre exemple. Euh, le prix Nobel Eric Betzig, c'est lui qui a inventé le, le, le light sheet microscopie. En fait, c'est la, la microscopie à, à feuille de lumière. Ce principe, ce procédé permet de, de voir en, en microscopie des, des phénomènes biologiques encore vivants. C'est-à-dire que c'est pas un procédé qui est euh, invasif ou qui, qui va euh, d'habitude, on est obligé de tuer la cellule pour pouvoir la, la voir. Là, avec le, ce procédé-là. La cellule est encore vivante et on peut observer le mouvement, enfin le, le, le comportement vivant des cellules. Sauf que pour faire cette visualisation, là on est à 3 terabytes de données par heure. Donc, habituellement, ça demandait des jours de traitement. Offline pour être capable de euh, euh, visualiser et analyser ces données. Aujourd'hui, c'est en temps réel, donc là, en temps réel, on a été capable de déceler des, des, des comportements cellulaires euh, à l'échelle microscopique. Un autre exemple, euh, la, le séquençage génétique. Euh, on est de plus en plus nombreux à utiliser le séquençage génétique. C'est utile dans énormément de domaines, bien sûr, euh, médicaux. Mais euh, avant, euh, le séquençage génétique, bah, rappelez-vous déjà, dans les années 90, on, on expliquait qu'il fallait un siècle pour faire un séquençage. Aujourd'hui, on est arrivé à l'ordre de, de jour, mais là, euh, une équipe de Stanford, de l'équipe de médecine de Stanford, a, a, a breaké un record puisqu'ils ont euh, réussi à faire un séquençage euh, humain en 5 heures et deux minutes. Alors, je ne suis pas suffisamment spécialiste pour vous dire si euh, c'est... On dirait qu'il y en a une spécialiste. Dans le... <rire> voilà, donc 5 heures et deux minutes, ça semble être quand même redoutable. Mais surtout, qu'est ce que ça permet de faire? Parce que l'objectif, ce n'est pas de se faire plaisir. Ça permet dans la même journée de faire une prise de sang, analyser euh, le gène d'une personne, détecter euh, les, le problème de ces, les défauts génétiques de cette personne pour diagnostiquer son, sa maladie. Et ça a été le cas avec une personne qui était atteinte d'une maladie orpheline. Mais et par exemple, je sais qu'en France, il y a des instituts qui travaillent sur les maladies infantiles à la naissance. Et il faut très vite être capable de faire des analyses de séquençage. Donc là encore, cette accélération du calcul a des impacts immédiats sur, sur, notre, sur notre santé. Dernier exemple, les pharmacies, les, les groupes pharmaceutiques passent des années, voire des dizaines d'années avant de mettre un, une nouvelle molécule, molécule au point. Là encore, on réduit drastiquement les temps de recherche de ces nouvelles molécules grâce à la simulation, la simulation accélérée, mais aussi couplée avec l'intelligence artificielle. Et donc, euh, au lieu de passer 10 ans à mettre au point une molécule pour une nouvelle maladie, peut être qu'on va le faire en deux ans. Euh, D'ailleurs, ça a été utilisé, bien sûr, pour euh, le Covid. Euh, L'IA a été massivement utilisée pour euh, les études sur le Covid. Alors maintenant, c'est quoi la magie derrière tout ça On a une solution. Alors, la slide peut paraître d'abord un petit peu difficile à voir et deuxièmement complexe. Mais en gros, le bas de la slide, c'est le matériel. Alors en matériel, aujourd'hui, on a tout. On a le, le, le processeur, on, a, on vient d'introduire un processeur ARM. On a la GPU, on a aussi la DPU, parce qu'on a fait l'acquisition de Mellanox. c'est l'accélération sur le réseau. Mais vous voyez que cette couche hardware, matériel, ce n'est qu'un tiers de tout l'écosystème. Tout en fait, l'iceberg, la partie cachée de l'iceberg, c'est le software. Et dans le software, euh, vous voyez tout un tas de technologies sous-jacentes qui sont... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est assemblé un peu à la façon d'un système neuronal, c'est-à-dire qu'il y a des composants qui peuvent servir à plusieurs autres composants. Et euh, les trois composants principaux de plateforme, c'est HPC. Donc là, c'est les, les accélérations d'algorithmie de, euh, traditionnels Deuxièmement, l'IA. Là, c'est l'accélération de l'IA. Et troisièmement, j'en parlerai un peu plus après Omniverse, c'est la création de jumeaux numériques, donc la visualisation et le rendering de jumeaux numériques. Et avec ces trois piliers, au-dessus vous voyez une panoplie de Software Development kits. donc là je m'adresse aux développeurs, tous ces logiciels sont gratuits, free of charge, open source pour certains, et avec ces logiciels, vous allez, pour un cas, être capable, par exemple, avec Clara, de faire justement de, du séquençage génomique ou de l'analyse radiologique. Euh, avec Metropolis, vous allez faire des applications Intelligent Video Analytics qui vont permettre, par exemple, de faire de la reconnaissance de piétons, euh, de vérifier la, la sécurité dans, un, dans, dans une pièce. Enfin, donc, on n'a pas le temps d'énumérer, mais vous avez une panoplie de Software Development Kit qui sont disponibles qui vous rendent la vie plus facile parce que encore une fois, on rend des composants abstraits qui vont vous, vous permettre d'utiliser des, des technologies sous-jacentes hyper complexes. Et il faut, On parlait tout à l'heure de, des data centers, aujourd'hui un data center a un peu changé sa, sa, sa physionomie, un data center désormais n'est plus isolé mais bien sûr connecté au cloud et connecté à l'edge parce que beaucoup de choses vont se, vont se passer à l'edge. D'ailleurs, on travaille aussi beaucoup avec Red Hat sur ce, sur ce sujet parce que là aussi, il y a de fortes synergies. L'IA est partout à l'Edge. Et on a besoin aussi des, de vitesse de transmission des données extrêmes. Les I.O. sont devenus euh, le goulot d'étranglement parce qu'en fait, ce qui coûte le plus cher en, en énergie, c'est euh, le processing et surtout le déplacement des données. Aujourd'hui, la, la problématique... De, de tous les constructeurs euh, euh, CHIP, c'est de minimiser le mouvement des données parce que ce mouvement coûte de l'électricité et de la latence. Maintenant, vous voyez qu'un data center aujourd'hui va être capable de gérer du, digit, du jumeau numérique, donc avec des problématiques de, de visualisation, va être capable de faire de l'IA couplée avec du HPC, on va en parler juste après, faire capa être capable de faire de la simulation traditionnelle, ça c'est ce qu'ont fait tous les supercalculateurs depuis 20 ans. Ils simulent des, des, des équations physiques pour essayer de, de prédire des comportements. Mais on entend parler du quantum computing, particulièrement en France, Cocorico. Euh, ben, sachez quoi, euh, Nvidia aujourd'hui permet d'accélérer les... Les émulateurs euh, quantiques, parce que les émulateurs quantiques, euh, une machine quantique n'existe pas réellement aujourd'hui. Enfin, euh, il y a des prototypes, mais qui ne sont pas utilisables à des fins. Euh, et donc, euh, par exemple, Atos, avec qui on a en partenariat, euh, a des GPU pour faire un émulateur quantique. Et puis, ben, toutes les applications dans le Edge. Alors, en quoi on est de la planète Parce que c'est un peu le sujet quand même. Euh, ben en fait, en l'espace de 7 ans, Globalement, sur juste les aspects phys euh, équations physiques, enfin, euh, simulation physique, on a amélioré de, par 16 fois la puissance de calcul. Je vous montrerai après la loi de Moore. On est bien au-dessus de la loi de Moore. C'est-à-dire qu'en 7 ans, sur des applications de, molécul de euh, moléculaires, de computing fluid dynamique, euh, tout un tas d'applications vraiment standards chez, dans les supercalculateurs, la moyenne, c'est 16x. En moyenne. Hein. Ensuite, il existe un nouveau classement dans les top 500. Alors déjà, aujourd'hui, euh, les machines Nvidia font partie des top 500 supercalculateurs. Ça, c'est le classement traditionnel de, de, des plus grands, des plus performants calculateurs au monde. Mais désormais, il existe un nouveau classement, c'est le top 500 green. Et 23 machines, des premières 25 machines du top 500, utilisent de la GPU. Et c'est normal, parce que l'efficacité de la GPU est bien supérieure à une architecture x86, du moment que, bien sûr qu'elle est utilisée pour les, les, les, les processus qui vont en tirer profit. Et euh, eh d'avoir ces machines qui, qui développent, qui décuplent la puissance, tout en restant euh, accessible d'un point de vue énergétique, parce qu'on pourrait peut-être avoir de la puissance multipliée par 16x avec une architecture traditionnelle, mais le data center serait multiplié par 100 ou mille en termes de superficie. Donc ça, ça, ça serait inimaginable en termes de puissance électrique. Donc aujourd'hui, on arrive à atteindre des puissances de calcul réalistes, enfin euh, décuplées avec des puissances de énergétiques réalistes. Pourquoi ben Pour être capable de faire des calculs qui vont vraiment faire avancer la science. Et c'est pour ça que euh, ben, le, le prix Nobel en physique euh, en 2021 utilisait nos machines. C'est pour ça que euh, Nvidia est cité euh, quatre fois dans les Gordon Bells, qui sont euh, des concours scientifiques euh, mondiaux. Euh, on est sur tous les gros sujets scientifiques. Euh, et je reviens sur ces courbes. là. Tout, donc, tout à l'heure, Christophe, tu parlais de la loi de Moore. La loi de Moore est en train de s'affaisser. Enfin, en train la courbe est en train d'atteindre une asymptote, c'est-à-dire qu'on euh, commence à manquer de place, alors peut-être qu'il y a des nouvelles technologies qui vont venir pour continuer à redonner, à rebooster ça, mais en fait, le 2x par an de puissance euh, commence à, à devenir faux. Par contre, si vous regardez les courbes après, la courbe d'accélération GPU en tant que telle est déjà bien supérieure à la, à la courbe de la loi de Moore, mais ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que la GPU rend possible l'IA. Parce que en fait, l'IA, c'est quoi C'est du calcul matriciel. C'est des transposés de matrice, du calcul matriciel. C'est pour ça qu'avant la GPU, on ne pouvait pas faire de deep learning. Et aujourd'hui, on peut en faire. Mais la GPU, non seulement accélère beaucoup de processus traditionnels, mais permet l'IA. Et l'IA accélère lui-même les processus scientifiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de calculs scientifiques qui s'appuient sur des équations traditionnelles physiques, mais qui vont utiliser l'IA pour aller beaucoup plus vite, et quand je dis beaucoup plus vite, c'est des facteurs de 100, 1000, 10 000. Donc quand, on vous, quand vous couplez l'accélération en elle-même, le fait qu'elle permet l'IA, le fait que l'IA va être couplée avec le HPC, le High Performance Computing, et qu'en plus on est sur des data centers qui peuvent scaler, parce qu'on a aussi maintenant l'accélération réseau, on est sur des millions X de facteurs d'accroissement de, de la, la puissance. Et ces facteurs d'accroissement de, de, de la puissance, ça permet à des astrophysiciens de détecter euh, les, les ondes gravitationnelles euh, récemment. Ça permet de, de, de, de trouver des, des nouvelles molécules pharmaceutiques beaucoup plus rapidement. Ça permet, euh, on va le voir après cet exemple, de, de, de vérifier que de grosses machines vont, vont, ne vont pas avoir d'interruption de service parce qu'on saura modéliser les problèmes à l'avance. Mais par exemple, si vous, enfin, euh, moi, j'ai beaucoup d'espoir dans, par exemple, le, la fusion nucléaire. Euh, la fusion nucléaire, d'abord, Cocorico, les Français sont quand même très bien placés. C'est euh, ITER à Cadarache. C'est le, le, le réacteur de fusion. Alors, bien sûr, les Chinois ont aussi leur réacteur de fusion, les Anglais. Mais enfin, ITER, c'est euh, des milliards d'investissements. Le jour où on met la, la fusion nucléaire au point, on a une énergie à peu près gratuite. Je, je, je schématise, hein sans déchets et sans risque nucléaire. Donc moi je suis juste étonné qu'on parle à longueur de journée des voitures électriques, mais on ne parle pas de ITER qui est à cas d'arrache et euh, qui est. Qui est et, et alors maintenant le, la, fusion, la fusion nucléaire, le gros problème c'est quoi La fusion nucléaire c'est de faire rentrer en on va dire en ébullition un, un plasma. Mais ce, et ce plasma, il va chauffer à des températures ben, un peu comme le soleil. C'est pour ça que, on, en fait, on reproduit la, la réaction du soleil. Mais ce plasma, à euh, chauffer à ces températures, va dégrader son environnement si jamais il n'est pas contenu par des, par des ondes magnétiques. Et tout le problème, c'est que euh, construire un réacteur de fusion nucléaire, ça coûte des milliards, ça prend des années, voire des dizaines d'années. Si à la première réaction, vous faites péter le truc, c'est un peu dommage. Donc, qu'est ce qui se passe? On fait de la simulation. Et la simulation, elle doit être le plus précis possible, la plus fidèle possible. Mais c'est cette simulation qui permet aujourd'hui de dire ça y est, je vais pouvoir lancer une réaction là pendant 10 secondes ou 5 secondes et ça va fonctionner, sans, sans détruire mon réacteur. Un autre, une autre chose qui est en train de se passer euh, l'IA, c'est simple, c'est vous donner énormément de données à manger à une machine. Et la machine, comme un enfant, vous lui faites passer des images, des images, des images, et puis la machine, au bout et puis vous lui dites ça, c'est un chien, ça, c'est un chat, ça, c'est un chien. Puis au bout d'un moment, la machine, elle a ses neurones qui se mettent à niveau et elle va être capable de reconnaître un chat d'un chien. Mais même si le chien est dans la pénombre, même si le chat est de, de, de, de, de, de, de profil, etc. etc. Bon. Maintenant, toutes les activités, toutes les, tous les phénomènes physiques sont régis par des équations. Une grande partie de ces équations sont des équations différentielles partielles, à plusieurs degrés, qui sont à peu près impossibles à résoudre mathématiquement, enfin qui sont impossibles à résoudre mathématiquement, mais qu'on arrive à résoudre, qu'on arrive à approximer avec des calculs, euh, des calculs informatiques, mais ça prend énormément de temps. Eh bien, on a trouvé des nouveaux modèles neuronaux, les PINS euh, Physics Informed Neural Network et les FNO. Fourier, Neuro, l'opérateur, et même on les a associés. Enfin, Je vous passe les détails. Mais ces nouveaux modèles neuronaux, et ça date de 2-3 ans, ça. Hein. ces nouveaux modèles neuronaux permettent, sur la base de données, donc euh, par exemple, si on veut résoudre les équations d'un phénomène physique, on va lui donner les données qui sont attachées à ce phénomène physique, et l'IA va résoudre les équations. Mais elle va résoudre les équations dans un temps qui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire c'est 10 euh, 000 fois plus rapide. C'est presque, on va dire, euh, temps réel. Et ça, je vais vous passer une vidéo après, ça permet... Alors euh, Dans l'IA, il y a deux phases. Il y a la phase d'entraînement, donc j'apprends à la machine euh, à comprendre un certain mécanisme, puis après, on appelle la phase d'inférence. La phase d'inférence, c'est une fois que la machine a appris on lui donne un cas de figure et on lui demande de faire son travail. Par exemple, une fois qu'on lui a appris à différencier un chat d'un chien, on lui montre la photo d'un chat et il doit normalement nous dire que c'est un chat et pas un chien. Ça c'est la partie inférence. Donc l'inférence c'est la prédiction, enfin c'est le résultat, la fourniture des résultats, la prédiction des résultats. Et grâce à ces modèles neuronaux pour l'approximation des équations différentielles, on est désormais capable d'inférer Énormément de phénomènes physiques dans des temps qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Et je vais vous passer un exemple juste après. Voilà, une petite vidéo. J'espère que je vais vérifier si le son marche. Ah, ça. Bon, alors ça, c'est l'effet des mots parce que la. Le son ne passe pas, je pense. Ah, normalement, on a HDMI, l'audio passe sur le même, non Ah, pardon. Il est là, mon... Alors, excusez-moi, c'est de ma faute. On va recommencer. Total worldwide wind energy capacity currently exceeds 750 gigawatts and is growing faster than ever with an additional 650 gigawatts to be added in the next five years. For companies like Siemens Gamesa Renewable Energy, optimizing the configuration of each new wind farm is critical for getting the most out of their investment and reducing costs for consumers. When designing a wind farm, it's critical to place each turbine so as to minimize the effects the turbines have on each other due to the wake that they create. Accurately modeling the wake requires high-resolution, high-fidelity simulation data that is specific to that wind farm, such as the geographic location and the terrain. The gold standard for generating this data is the large eddy simulation shown here. But to run just one iteration for a single turbine can take 40 days on a 100-core CPU. And with so many iterations needed to develop an accurate model for a specific site, Using CPUs is impractical. Using NVIDIA Modulus and NVIDIA Omniverse, Siemens Gamesa has been able to reduce that 40 days to just 15 minutes, approximately 4,000 times faster. This is accomplished by running the model at a lower resolution, and then, with a physics ML model trained using Modulus, to enhance or super-resolve the data. And the results are functionally equivalent to having run the model at full resolution. On va les mêmes données présentées dans une façon qui déclenche clairement la coarseness de la simulation de la résolution Ici, elles ressemblent comme des blobs pixelés. Dans le super-resolved flow field, vous pouvez voir les structures de la vortex. Maintenant que nous avons les données de la simulation, nous pouvons construire un modèle de la résolution. Je, je m'arrête là pour faire attention au temps, mais l'idée c'était de montrer quoi C'est que, avec ces nouveaux systèmes neuronaux on arrive euh, à aller beaucoup plus vite dans euh, l'approximation des équations différentielles qui régissent ces phénomènes physiques. Euh, avec, on commence à parler du jumeau numérique parce que vous avez vu, il y a l'aspect visualisation et résolution qui est importante. Plus la résolution est importante, plus est précise euh, le, la prédiction physique. Et ça sert à quoi dans ce cas-là Avec Siemens, ça sert à mieux positionner les éoliennes euh, dans une, dans un, sur, sur une mer, par exemple, et pour optimiser la, la, la création de, de puissance énergétique. Et là encore, on n'a pas eu besoin de construire les éoliennes, on le simule avant de faire euh, quoi que ce soit. Donc euh, bien sûr, des frais euh, bien moins que d'avoir construit ces éoliennes et de se dire, ah ben bah, zut, en fait, elles ne sont pas bien positionnées et en fait, on capture que 30% de, de, de l'énergie. Le digital twin, le jumeau numérique, c'est quoi C'est... virtualiser un environnement physique avec... Euh, une, une, euh, une représentation la plus fidèle possible sur deux aspects. L'aspect physique. Quand je dis physique, c'est les interactions physiques. Euh, vous laissez tomber une balle, elle rebondit en fonction du matériau utilisé. Euh, vous faites rentrer en collision de deux objets, euh, ils vont réagir en fonction de leur masse, de leur angle, etc. C'est ça, c'est toutes les, toutes, les, toutes les interactions physiques. Et la deuxième chose, c'est euh, la fidélité visuel, le rendu visuel photoréalistique. Pourquoi Parce que par exemple euh, l'IA apprend, par exemple dans le, le Computing Vision, on apprend avec les images. Plus précises sont vos images et fidèles, plus l'apprentissage sera, sera correct. Donc euh, c'est ça le, le jumeau numérique et c'est une boucle. C'est-à-dire que on, on, on crée un, un, un jumeau d'un environnement physique dans lequel on va commencer à réfléchir à des conditions, faire apprendre des environs, des, des, des processus IA. Et une fois qu'ils auront fait ça dans le virtuel, on les ramène dans le physique. Et même après, on reprend de ce qui se passe dans le physique pour réinjecter dans le virtuel et euh, un jumeau numérique parfait est en synchronisation avec son environnement physique. Et ça ouvre des, des portes, mais euh, inconcevables. Je vais passer sur cette slide. Euh, deux exemples ici. À gauche, Siemens a construit euh, une centrale qui permet de récupérer la chaleur euh, résiduelle d'autres machines, de gaz, etc., pour euh, créer des vapeurs et donc euh, derrière, je suppose, créer de l'électricité. Donc en fait, c'est une machine pour créer de l'énergie plus, plus green. Sauf que cette machine est hyper complexe en termes de, de, de, computing, de, de calcul, des, de gestion des fluides et euh, les vapeurs sont très corrosives. Et donc, euh, en fait il faut constamment surveiller euh, toutes les canalisations pour éviter la corrosion et pour éviter euh, des interruptions de service. Et ces interruptions de service peuvent coûter jusqu'à des milliards. Avec l'IA, on a modélisé cette machine. On a modélisé les comportements des fluides dans cette machine, les comportements de température, de corrosion, pour être capable de déterminer, en fonction des, des, des niveaux d'utilisation de, de la machine, euh, les risques de corrosion euh, et de, bah de, de, de perte de production. De l'autre côté, on est en train de faire, et j'ai une vidéo là-dessus, on est en train de faire un jumeau numérique de la Terre. Ce jumeau numérique de la Terre, c'est pour faire quoi bah, C'est pour étudier ce qui va se passer dans le climat et aussi pour parler à nos politiques. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir quand même une représentation fidèle d'un environnement pour dire à des gens qui ne sont pas techniques, voilà aujourd'hui ce qu'on est et voilà vers quoi on peut aller avec différents types de scénarios. Parce qu'on est capable, c'est virtuel, on est capable de gérer des scénarios et des, des milliers de scénarios. Donc je vais passer sur cette slide... Alors, le jumeau numérique, il fait intervenir tout un tas de technologies. Et NVIDIA est finalement au centre de ces technologies, parce qu'il y a les technologies de graphisme, il y a les technologies d'IA, et il y a les technologies de calcul pur. Et tout ça, on l'a regroupé dans, dans une plateforme qu'on appelle Omniverse, euh, qui permet donc euh, aujourd'hui de, de créer ces jumeaux numériques. Euh, donc il faut bien voir que si on revient par exemple sur les problématiques de la planète, ben Aujourd'hui, on est en train de voir des tempêtes de plus en plus euh, sérieuses, euh, des inondations, euh, des, des incendies de plus en plus nombreux. Enfin bon, euh, en ce moment, ce n'est pas, pas la joie. Hein. Mais il faut savoir que, je vais vous montrer la vidéo après, il faut savoir que la Terre est constituée de ce qu'on appelle de rivières atmosphériques. Je ne connaissais pas ça avant, mais en fait, ce sont des fleuves de vapeur. Mais un fleuve de vapeur représente plus que l'Amazone. Et ces fleuves de vapeur notamment, on est en train d'étudier autour des US, viennent s'accrocher dans, dans les, sur les continents et vont créer justement ces effets atmosphériques. Et c'est la simulation de ces rivières atmosphériques qu'on est en train d'étudier et qui vont aider à comprendre mieux et à prédire mieux des, des, comportements, des comportements climatologiques. Mais là encore, si on n'était pas avec des technologies comme les nôtres, oui, vous pourriez le faire, mais peut-être à l'échelle de, de l'année ou de, de la décennie ou même du siècle en fonction des calculs. Il faut bien voir aussi que la précision est, est redoutable en termes de demande de calcul. Parce que euh, dans les années 90, on était pour la climatologie à une échelle d'environ euh, euh, 300 km, c'est-à-dire qu'on était capable de gérer des cubes de 300 km et de comp comprendre leur comportement. Dans les années 2000, on est, monté à, on est descendu à une résolution de 50 km. Et rien que de passer de, de, de 300 à 50 km, euh, je crois que ça a été 10, 10 000 fois de plus de calculs. Et là, on est en train de vouloir se projeter à euh, l'échelle du kilomètre. À l'échelle du kilomètre, on sera capable de comprendre les, les, les phénomènes de convection. À l'échelle de 100 mètres, on sera capable de comprendre les phénomènes dans, une, dans, une, dans un ouragan. Et à l'échelle du mètre, on sera capable de comprendre ce qui se passe dans un nuage stratosphérique. Cette précision, c'est pas pour s'amuser. C'est parce que en comprenant ces phénomènes au niveau le plus granulaire possible, on est capable de prédire des comportements climatologiques de manière bien plus précise et, bien plus, et beaucoup, beaucoup, en, beaucoup plus en avance. Mais tout ça, c'est redoutable en termes, à chaque fois, c'est exponentiel en termes de, de demandes de calcul. Alors, une autre vidéo. High resolution weather simulations, as provided by DKRZ's ICON code, and vast amounts of observational data, allows us to determine the state of the Earth with unprecedented fidelity. But exploring and working with this data can be a challenge. Technologies like the NVIDIA Omniverse ParaView Connector allows scientists to interactively analyze weather and climate data in 3D, to combine information from multiple sources, and to explore what-if scenarios. This takes us ever closer to a realistic, interactive, digital twin of the Earth. Let's look at two examples. In August 2019, Hurricane Dorian developed into a massive Category 5 hurricane causing over $5 billion in damage in the Bahamas and the southeastern U.S. with sustained winds of 185 miles per hour. Viewing high-resolution simulations like these integrated forecasting system simulations in Omniverse allows scientists to analyze the behavior of storms such as this in detail, interactively, and in full 3D. This not only aids in understanding the physics of weather systems, but also allows inaccuracies and in models to be identified and refined. With the Omniverse ParaView connector, visualization modalities of ParaView, like streamlines, become available within Omniverse, and can leverage the RTX renderer, or be fused with data from other sources. These sources can be static, or computed on demand, such as mapping service, surrogate model, or an AI-informed physical model. Here we show AI-based image segmentation of satellite data, which was used to detect flooded areas et de classifier la planète avant et après Dorian. Le networking performant la segmentation peut se faire comme un service et être en demande. Une fois que nous avons accès à tout ce data scientifique de l'eau, le prochain étape Voilà, donc je, je m'arrête là sur cette vidéo, mais encore une fois, hein, c'est euh, la simulation, la visualisation et l'approche IA sur ces phénomènes physiques à des, niveaux toujours, à des résolutions toujours plus petite, ou enfin, plus importante, ça dépend comment on le prend, qui va faire qu'on va avoir des prédictions toujours plus euh, fidèles. Une dernière vidéo, là cette fois-ci, c'est le réacteur de fusion dont je parlais. Clean power. A a small star held inside a magnetic bottle. Building a digital twin that accurately represents all reactor components, the plasma, and the control and maintenance systems is a massive challenge, one that can benefit greatly from AI and exascale GPU computing. The design of the physical reactor itself involves numerous experts from a variety of domains. With so many moving parts, it's critical to keep scientific, engineering, and design experts and their data in sync at all times. With Omniverse, Teams can connect disparate 3D design, engineering, and simulation tools, so they can collaborate on a single source of truth. Simulation of the fusion plasma itself is also a grand challenge. Scientists developed Omniverse extensions to ingest data from two simulation software programs. The Monte Carlo Neutronics Code gn 4 enables them to simulate neutron transport in the reactor core. I don't une remarque aussi, vous avez entendu à un moment donné euh, l'intérêt de, de faire euh, collaborer différents types de profils sur un environnement euh, virtuel. Là, il y a des ingénieurs, il y a des mécaniciens, il y a des scientifiques, il y a sûrement des data scientists et tous ces gens là peuvent collaborer sur une maquette vraiment, euh, euh, on va dire, la fidèle. Et on a l'exemple dans le, dans le marché automobile. On travaille avec BMW. BMW est en train de construire une usine du futur. Pour l'instant, euh, ce n'est que du, du bit and byte. Ce ne sont que des 1 et des 0. Enfin, Tout est virtuel, mais à un niveau de précision qui fait qu'on peut, par exemple, comprendre si une personne va se faire mal au dos en portant euh, une certaine pièce. Ça, sur euh, l'équivalent de 3 ou 4 terrains de football d'usine. Là, c'est pareil. Alors maintenant... Euh, tous les nouveaux supercalculateurs. Alors Celui-ci, il est en Suisse, à CSC. Euh, il n'existe pas encore, mais euh, il a été acheté avec le nouveau euh, CPU ARM et GPU d'NVIDIA de, de, de dernière génération. Et euh, il va être bien sûr dédié notamment à tout ce qui est climat et euh, sciences des matériaux et euh, études du études études études climat. Une remarque aussi que je n'ai pas faite, j'aurais pu aussi vous montrer les générations de GPU les unes après les autres. Mais d'une GPU à une autre, on est généralement sur des 10x, 20x d'accélération de performance. Donc, on est bien plus que la loi de Moore. où d'un processeur à l'autre, on est à 1,5, 1,6, 2x. Donc, chaque fois qu'on sort une nouvelle GPU, bien sûr, à consommation électrique identique. Et même, enfin, si on fait le ratio puissance calcul sur puissance énergie, il est bien sûr très favorable. Donc, tous ces nouveaux supercalculateurs sont plus, sont moins énergivores que les anciens, les anciens comparés à la puissance qu'ils délivrent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce, ce supercalculateur fait partie maintenant des hexaflops. Vous savez qu'il y a eu la mode des pétaflops. Désormais, on accède aux hexaflops. Je ne vous raconte pas le nombre de zéros que c'est en termes de puissance. Mais en fait, on est à euh, 1 gigaflop par watt, ce qui est encore réaliste. NVIDIA est en train de construire, construire Earth2, c'est un data center dédié à l'étude du climat. Un data center, bien sûr, entièrement basé sur nos, nos technologies. Maintenant, euh, à vous, développeurs, qu'est-ce que ça signifie Tout à l'heure, je vous montrais notre portfolio, c'est tout un tas de software development kits, c'est tout un tas de software euh, gratuit d'accès, open source. Et l'IA est, je pense, un ingrédient indispensable dans les développements applicatifs de demain. Et là, on le voit sur la partie scientifique. On n'a pas parlé de toutes les autres applications, mais sur la partie scientifique, l'IA est, est, est là aussi. L'IA, c'est quand même un mode de développement qui est différent de ce qu'on ce qu faisait avant. C'est beaucoup d'expérimentation ça demande beaucoup d'élasticité de l'infrastructure, beaucoup d'agilité. Et tout à l'heure, je vous disais pourquoi NVIDIA plus Red Hat Parce que, en fait, euh, Kubernetes, entreprise. C'est vraiment l'outil qu'il nous faut à nous, NVIDIA. Tous nos composants sont containerisés. Tous nos composants peuvent être dans le cloud ou on-premise et être utilisés de la même façon. Et euh, ce cycle de développement applicatif, c'est une boucle sans fin qui part du data center, peut passer dans le cloud, arrive sur des serveurs de proximité ou même sur de l'embarqué et ça repart en arrière parce que c'est un processus d'entraînement sans fin. À chaque fois qu'un modèle est déployé, il continue d'apprendre, il est renvoyé derrière pour être optimisé, et, euh, et Kubernetes est, est, est crucial. On a développé un GPU opérateur qui fait que quand vous êtes euh, sur OpenShift, gérer des GPU, c'est transparent. Ça, c'est l'écosystème, donc, si j'avais une chose à vous demander de vous souvenir, c'est que c'est du logiciel. NVIDIA, c'est du logiciel. Et c'est du logiciel pour parce que faire de l'IA, c'est plusieurs phases bien distinctes. Et chaque phase a besoin d'une méthodologie et d'outils pour, pour l'optimisation. Euh, juste en aparté, je vous disais que les modèles ne cessent de s'améliorer, mais... Vous voyez la ligne bleue. Enfin, le premier modèle dont on parlait en 2012, c'est AlexNet. Donc Alex Krivitsky qui, qui a fait sa première euh, euh, reconnaissance visuelle par machine avec deep learning. L'échelle est logarithmique, bien sûr. Et AlexNet c'était donc un modèle de, de visio computing. Aujourd'hui, on est sur des modèles euh, Wave2Vec2. Mais vous voyez une deuxième tendance qui est la ligne verte parce que il euh, y a une deuxième euh, euh, tendance fondamentale dans l'IA, c'est tout ce qui est natural language processing, parce que euh, l'IA commence à nous comprendre. Je ne vais pas vous faire peur. Mais... <rire> et et, et vous, voyez, vous voyez la courbe de complexité de ces modèles. Alors, donc, ça va demander des calculs plus puissants, mais derrière, ça va rendre des services aussi. Euh, par exemple, un, un, un médecin, un, un radiologue, non, un cancérologue, il voit un patient, il a un cas un peu étrange. Mais qu'est-ce qu'il fait Il va consulter toutes les archives ou il va consulter sur Internet les archives d'autres hôpitaux, etc. Ça demande un temps phénoménal. Demain, il va s'adresser à une IA qui va aller consulter toutes les archives, même celles qui ne sont pas structurées, et qui va en sortir le résumé qu'il faut et qui va lui faire un, un topo. Alors, c'est un petit peu futuriste, mais on, on y arrive. Hein, parce que la voiture qui se conduit toute seule, ça, on y est déjà. Hein. Maintenant, pour vous mettre le pied à l'étrier, on a des environnements gratuits d'accès pour vous, pour vos clients, euh, où vous allez pouvoir euh, voir des labs qui sont écrits étape par étape pour vous apprendre par exemple à gérer. s'il y a des gens de, de l'IT, là, c'est pour vous apprendre à, à déployer, à gérer des GPU au-dessus d'OpenShift. Et pour des développeurs, on a des, des labs qui vont vous apprendre à faire de, de la vision, euh, de, de, de la reconnaissance visuelle jusqu'à l'inférence. Et en vous guidant étape par étape, pour juste vous montrer que, en fait, il n'y a pas besoin de connaître les sous-jacents euh, euh, mathématiques. Il faut appliquer des recettes, appliquer, utiliser des outils. On, tout à l'heure, on disait qu'on est en train de réutiliser des objets dans tous les sens des librairies. Ben, on est là-dedans, en fait. C'est pas la peine. On vous a abstrait la complexité de l'IA. On a aussi un programme pour les développeurs, parce que c'est les startups, c'est les développeurs qui sont en train d'écrire les applications de demain. Et on les soutient parce que euh, si ces applications sont successful, on sera successful. Et je pense que Red Hat, euh, on, a le, on partage le même, euh, le même ADN de ce côté-là. Et enfin, euh, on a aussi euh, Deep Learning Institute, que je vous engage aussi à consulter. Euh, certains cours déjà sont gratuits, d'autres sont à 30 dollars ou 90 dollars. Et puis, même, il y a des programmes, par exemple, pour euh, tout ce qui est académique. Mais c'est une, une bible d'informations qu'on a commencé à constituer il y a plus de cinq ans, avec euh, des cours en ligne pour faire du machine learning, du deep learning, euh, pour faire de la radiologie, pour faire, euh, appliquer euh, à différents domaines, et euh, avec du self-contained. Et vous rentrez généralement dans des environnements qui sont hébergés sur le cloud, où vous avez une GPU à louer, et vous vraiment vous, vous, vous pratiquez. Et. J'ai fini. Super. Merci beaucoup, euh, Romuald. Des questions, peut-être Alors, vu que c'est le dernier talk, on a un petit peu de marge. Attends, je, je vérifie s'il y a des questions. Non, J'ai Aurélie qui me dit que c'est super intéressant. Ouais, ouais. Et j'ai ah, d'autres oui. remarques. Non, mais c'est vrai, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a des questions ici, euh, dans le public Ouais Je t'emmène le micro. Bonjour. J'ai entendu dire que la, le, calic, le calcul quantique est aussi une, une solution euh, d'économiser l'énergie. Oui. Euh, Est-ce que vous utilisez par voilà. hasard Alors, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on fournit, on utilise les GPU pour émuler des machines quantiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a pas encore de machine quantique que vous puissiez utiliser pour faire des développements. Donc, on vous met des émulateurs, et la GPU permet d'émuler ça. Maintenant, euh, le quantique, c'est une promesse qui est merveilleuse, mais ça reste encore, euh, ça reste encore une promesse. C'est-à-dire que vous avez autant de défenseurs du quantique que de détracteurs, détracteurs du quantique. Détracteurs... Avec l'IA, maintenant, je, je perds un peu les mots. Que de détracteurs de, du quantique. Donc, euh, c'est superbe que la France investisse là-dedans. Euh, c'est super qu'on ait des scientifiques pointus dans ce domaine. Maintenant, aujourd'hui, nous, on avance concrètement, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai montré là, ce n'est pas, pas, pas de la science-fiction, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas, pas du wap dire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions Non Ok. Alors, je vais vous demander tous de rester ici et d'applaudir encore une fois à Romuald. Oui, merci.